J'ai fait 150 grammes de pâte de boulot en deux minutes. Ah oui. <rire> Cuite quand même, j'espère On a des cadeaux Arrêtez de faire secouer tout ça, j'arrive pas à lire Ah, lance lance roquette. <rire> ah oh Dégat incendiaire corps à corps. et... On dégâts corps à corps. Anaïs Scooter... C'est quoi je, sais, je Anaïs qui fait de la philosophie, on aura tout mmh. vu. Tu viens de dire salut, c'est moi, je me tourne le pouce. Qu'est-ce que tu fais On n'a pas la place c'est quoi le thème du truc C'est euh, vacances <rire> C'est ça. Je suis pas sûr que Zéro il <rire> a un mot. Salutations once again Welcome to Bomb Island, Pandora's number one vacation resort Qui me tire dessus Oh oh, un crameux <rire> <rire> bah, Ou l'épée Je peux peut-être l'avoir encore à hein. quoi Bon, peut-être que je cours plus vite. J'ai lancé une épée, ça compte C'est joli comme si station de vacances Oh Hey oh, ouais, je, je suis pas parti Oh Did you Oh, un ancien... Un ancien ennemi du genre? Alors du coup euh un pigeon vomi 2 s'appelle Griffouille. Il C'est un ouais, est ça, il est complètement rêve. Sure oh il est tellement cute Il n'est pas il c'est un badass! Mais oui, soyez gentil. Je pense qu'il Oh, tu es sûr? Parce qu'il est très fort. Oh, cute. cute. C'est bien les facettes d'immeubles on dit bien les balles. That one my mustache. Nobody insults crazy crazy mustache. Ta moustache elle est nulle T'es moche les moustaches. Et nice. Oui Tu veux sniper oui. Ah oui, là t'es bien <rire> Il nous laisse entrer et après tu y, il dit tu dégages. <rire> mm -hmm. Oui mais pour qu'on dégage, faut d'abord qu'on entre. Et ouais, ça, ça va nous manquer. <rire> Yeah, no. C'est ça, c'est Borderlands à la plage. On n'a pas encore fait Borderlands, c'est du ski. <rire> oh, Ah ne me a savage Oh, tu parles je pense I graduated from de l'EN4 Megaversity with honors. Check your privilege, Dick! Oui, t'es slagué, on sait. Comment? Oh, Inject l'ai bien fait. Injecte-moi avec Hammerlock, c'est un bon ami. Et Tous en cœur! Ça tombe bien, c'était pas nous Oui... Bah j'aurais pu rester pendant des heures et des heures sauf que vous bout d'un j'étais fatigué Naïs, tu veux pas se tauter Bah je viens de mourir en fait donc ça me suffit Non mais c'est vrai <rire> Comment t'as fait Je suis écrasé sous la table <rire> how gorgeous! Look upon the majesty of the son of Wow. Perhaps you should deal with this beastie before you tempt me. Nice! That's my slam! That was awesome! C'était court. Still, uh, still restrained up here, actually beginning to hurt a bit. And it's not in the fun way. Oh dear. I. Vous auriez pu encore une fois. Oui, ça, je sais faire aussi. Ça marche ça Ah ouais. Et ça fait quoi si on va pas dans l'eau Essaye. Merci Anne. Bon parcourant il est où Capitaine Flint là Parce que. Il est pas de notre galaxie mais il est pas de l'île non plus. Un sacrifice humain. Oui. Ah c'est gentil de te porter volontaire. <rire> ah mais t'es pas humain, toi t'es un chiffre. En plus. Un sacrifice numéraire What the hell he's been blown up by a remote bomb And that's why you never take orders. If I'm gonna get blown up. I wanna get blown up for my own reasons. And we're all just aching to get back to you jerk Just do me a favor and find the next guy who's gonna kill you because he's not responding to messages. Bonjour. Bonjour. Non, oh, c'est des murs invisibles. Cherchez pas. Oh. Oh. Ah, toi aussi tu trouves que c'est pas normal qu'on devrait pouvoir accéder là-haut Non, c'est un mur invisible I'm oh, sure those chaps wouldn't mind you one. Oh, bah oui. Je suis pas sûr. Exactement. Et ce serait peut-être bien de se rendre compte à quoi sert ton pouvoir, parce que pour l'instant, on l'a surtout vu dans les ascenseurs, ce qui est pas très efficace. <rire> Ils sont solides, leur vitre. Pourtant, c'est pas de la toile de jute. nous hein. a fait un coma Il a de la bave. T'as des upgrades qui lui changent sa forme. Ah d'accord. C'est bizarre, je me souviens pas qu'il avait une tête aussi moche. Bon, je crois que tu peux activer le truc, hein Sam. Il est parti se promener. Ah euh, oui, oui, vous m'attendiez, non. Poisoned beer, bummer. Is it weird that I just got thirsty all of a sudden? Comment ça? Oui. Ça me ferait très pieux le jour où tu fais. Non. <rire> Mais ça c'est quand même dans les plus trous. Il aurait fois. pas dû tomber. Yeah On l'a trouvé. C'est marrant comme jeu. C'est moi qui vole. A awesome. On dirait qu'elles ont l'œil. Qui euh, Non, elles en pas. à pas. chi ou par scum, trying to catch Oh, the irony. That's. Uh... Yeah. Whatever. Now die. J'ai même pas eu le temps Une paille à quoi? T'arrives pas à casser un neuf, il est trop dur. Tu veux te faire un Red Boss? Bah, je sais pas, il est si dur que ça. C'est un Red Boss. C'est-à-dire Oui, il est dur. C'est un boss rouge.